Après l'invasion de l'Ukraine, la Russie veut maintenant annexer deux nouveaux territoires. L'Ossétie et l'Arménie. Pendant la guerre qui avait éclaté en Géorgie en 2008, la Russie avait employé les mêmes approches que dans le Donbass, en mobilisant des indépendantistes et en leur donnant des armes. Alors que la Russie avait déjà reconnu l'indépendance de l'Ossétie, les Russes veulent maintenant franchir un nouveau cap en annexant ces territoires à la Fédération de Russie. Les forces indépendantistes de l'Ossetie ont également avoué avoir envoyé des troupes en Ukraine. Alors qu'en Arménie, des voix commencent à s'élever dans la sphère politique, réclamant un rattachement de l'Arménie à la Russie. Après sa défaite contre l'Azerbaïdjan, et malgré les accords de paix passés, l'Arménie ne veut toujours pas céder les territoires en question. Depuis deux jours les combats ont repris. Dans le même temps, après des rumeurs affirmant que l'Arménie aurait envoyé quatre avions de chasse en Ukraine pour aider la Russie, une délégation américaine de l'OTAN s'est rendue sur place. Nous voyons ici les Arméniens montrer aux Américains que les avions sont restés dans leur hangar. Après l'insistance de la France et de la Turquie, la Russie a accepté d'ouvrir un corridor à Mariupol pour permettre l'évacuation des civils ukrainiens. Après les pourparlers de Istanbul, des accords significatifs ont pu voir le jour. La Russie avait en outre accepté de retirer ses troupes de Kiev. D'après des experts britanniques, Seulement 20% des troupes ont quitté Kiev, et prétendent que Poutine va désormais se concentrer sur le Donbass. Pendant un meeting dans le Michigan, Donald Trump qui prépare son retour à la Maison Blanche, a critiqué la position des États-Unis, et a affirmé que la guerre n'aurait jamais éclaté en Ukraine, s'il était encore au pouvoir. Il a terminé en disant que Poutine a raison. Une annonce qui va certainement encore faire couler beaucoup d'encre aux États-Unis.